J'ai décidé d'accueillir un chien guide d'aveugle pour avoir l'impression de servir à quelque chose. Accueillir un chien guide d'aveugle au sein de mon foyer, donc sur Lyon, et au sein de mon entreprise. La vie quotidienne avec le chien, c'est presque la vie quotidienne que que j'aurai avec un enfant et même plus puisque moi il est au travail, il est à la maison, il est dans ma voiture, il est partout, je l'ai tout le temps avec moi, c'est quand je vais au cinéma je l'emmène, quand je vais faire mes courses je l'emmène, je vais au restaurant il est là, c'est nous qui sommes importants pour le chien pour qu'ensuite le chien puisse rendre ce qu'on lui a donné à la personne en situation de handicap parce que la tendance va s'inverser, c'est à dire que nous tout ce qu'on lui a donné, il va falloir que lui le donne à la personne qui en a besoin sociale apporte de l'humilité je pense et pour tout le monde adhérer à une association ça nous apprend à faire un petit peu le point sur nous-mêmes et à essayer de rectifier les choses et euh, bah, à prendre du recul par rapport à nous-mêmes en fait j'aurais jamais discuté avec une personne en situation de handicap visuel avant avant ça pour moi Enfin, allez, c'est bon, il est 20h, je rentre à la maison, j'ai pas envie de discuter. Aujourd'hui, je serais presque prêt à m'arrêter dans la rue avec mon chien en disant, voilà, en interpellant la personne, en disant voilà, bah, vous êtes d'où, venez de Enfin Voilà, j'aurais envie de discuter pour discuter, pour, pour m'ouvrir. J'espère aujourd'hui pouvoir sortir de, de, ce, de ce nombrilisme euh, qui fait euh, notre pays, qui fait euh, notre façon aussi de vivre et, et depuis euh, des, des centaines d'années qui fait vivre le monde. J'essaye de, entre guillemets, me racheter, euh, de racheter une conduite que j'ai pas forcément au jour le jour. Ben, je milite en disant, euh, je suis pas parfait, je pense que personne n'est parfait. Et que le fait d'adhérer à une communauté, d'adhérer à une association, D'essayer de faire avancer les choses, c'est pour un petit peu être euh, un petit peu être fier de soi, même si le but n'est pas d'être fier de soi, mais euh, euh, de flatter un petit peu son ego. Je vivais pour moi, quoi. clairement. Euh, j'avais ma situation professionnelle, j'avais mon appartement, j'avais euh, voilà ma petite vie bien rangée. Euh, je fais mon sport pour moi, je prends du temps pour moi. Je vais faire les courses pour moi, je vais au cinéma pour moi. Je ne pose même pas la question euh, aux autres, en fait, ça ne m'intéresse pas. Je préfère y aller pour moi-même. Et les autres ne euh, sont pas importants, en fait. C'est moi-même qui suis important. C'est cette peur de devenir euh, cette personne complètement individuelle euh, rongée par son travail, rongée par sa vie, et justement par euh, l'occupation de cette petite personne et, et l'alimentation de cette petite personne qui m'a fait passer à l'acte et euh, j'avais peur de donc d'une part de m'ennuyer, j'avais peur de me retrouver seul parce que ben, des amis qui partent, et des, des, des amis qui se perdent aussi. Donc le peur de, la peur de se retrouver seul, de ne plus avoir de contact ou de moins avoir de contact. Euh, la peur de se dire un jour je ne sers à rien euh, et je ne servirai jamais à rien, c'est surtout pas ça que je pense aujourd'hui. Et, et ça m'a fait évoluer, le fait d'être dans une association et d'avoir travaillé avec des personnes en situation de handicap, ça m'a ouvert là-dessus. Je pense que je n'arriverai jamais à, à être satisfait et entièrement satisfait et me dire bon, bah, ça y est, c'est fini. Euh, maintenant, euh, euh, on va vivre sur nos lauriers et puis, euh, puis attendre euh, gentiment euh, la fin. Voilà, non, moi j'ai plutôt. Euh, après, c'est difficile à, à vivre aussi. Hein, j'ai plutôt l'impression de, de ne jamais pouvoir euh, faire quelque chose de, de, de génial, de, de terminer. Voilà, j'ai jamais l'impression d'avoir terminé. Et là, dans cette euh, association, voilà, je pense euh, très fortement continuer euh, avec, euh, avec un futur chien guide d'aveugle, donc finir avec Opsi et en avoir un autre. Euh, éventuellement, si, euh, si j'ai un peu de temps, pour pouvoir prétendre euh, à, à une place d'administrateur dans l'association, dans, dans, dans je pense que je n'aurai jamais l'impression d'avoir de, de euh, fini mon acquis. <musique>